les amis de santé et divertissement que Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Révélation choquante, cet homme a guéri le cancer du poumon avec ce remède fait maison. Le cancer est considéré comme l'une des plus meurtriers fléaux dans le monde moderne, et le nombre de patients diagnostiqués avec un cancer marque une augmentation rapide. La médecine conventionnelle met l'accent définitif sur la chimiothérapie et la radiothérapie comme étant des seules thérapies qui pourraient aider les patients à combattre le cancer. Malheureusement, ces traitements font plus de mal que de bien, parce qu'ils agissent de manière agressive en attaquant les cellules saines. Heureusement, certains patients ont réussi à soulager et même guérir leur cancer naturellement. Les carottes, l'huile de chanvre, le curcuma, le bicarbonate de soude et d'autres analogues sont quelques-uns des remèdes naturels qui ont montré leur succès dans la lutte contre cette maladie malveillante. Ante crucique, de Zagreb, a guéri son cancer en utilisant un produit complètement différent. Il y a 13 ans Krosik faisait face à un diagnostic terrible et on lui a dit qu'il devrait être prêt pour le pire. Il avait un cancer du poumon progressif avec un mauvais pronostic, il n'aura pas beaucoup de temps pour vivre. Mais, Krosik a décidé de ne pas abandonner. Il s'est familiarisé avec l'idée de combiner le miel et quelques ingrédients particuliers pour une consommation régulière. Cette étape est d'une importance essentielle dans sa vie, parce que Krusik est actuellement vivant et il s'occupe de ses abeilles. Un jour, en été les médecins l'ont envoyé à la maison pour une permission et lorsqu'il est revenu à l'hôpital, ils étaient étonnés de l'amélioration complète de son état, après un chèque régulier. De ce fait ils lui ont conseillé de continuer à faire ce qu'il faisait. Krusik a décidé de partager son expérience incroyable avec les gens qui souffrent du même problème. Il est probable que le cancer est la maladie la plus populaire. Mais le miel est sûrement le remède maison le plus efficace pour divers problèmes de santé. Le miel a été trouvé dans le mausolée de Toutankhamon, datant de plus de 3000 ans. Ceci est un signe clair que le miel est l'ultime remède naturel. Les anciens grecs et les romains avaient également consommé du miel au cours de leurs combats. Ils l'ont également utilisé pour guérir leurs blessures et renforcer leur immunité n'est pas la seule personne qui a connu du succès en utilisant du miel dans la lutte contre le cancer. Une femme bosniaque a réussi à détruire son cancer du système endocrinien grâce au fameux miel. Son état était bien pire, parce qu'elle était gardée sous les machines de soutien de vie pendant 20 jours. La femme a consommé un recours spécial à base de miel avec des ajouts comme des aiguilles de pain et du gingembre. Dans quelques jours son état s'est amélioré et elle a dit non à la chimiothérapie et les médicaments agressifs. Voici la recette qui a aidé de nombreux patients atteints de cancer qui ont décidé de faire confiance à la nature, ingrédients. 2 grandes racines de gingembre, émincées. 1 2 kg de miel brut et organique. Préparation, mélangez les ingrédients ensemble et transférez le mélange dans un bocal. Prenez une cuillère à soupe du mélange de miel 3-4 fois par jour. Toujours utilisez une cuillère en bois, le bois est plus susceptible d'être exempt de produits chimiques. N'utilisez jamais de cuillère en métal. Vous devriez remarquer la première amélioration après 4 jours. Voici un message simple à tous les patients atteints de cancer. Lutter contre le cancer signifie de garder la pensée claire et positive tout le temps, peu importe ce que les autres disent. Aucun recours ne peut faire plus de bien pour vous que votre bonne volonté et votre force. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Vous aimez cette astuce Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse.